Euh, il euh, y aurait beaucoup à dire, <rire> non euh, moi je peux parler de, de, de, de, de ce que j'ai euh, vu, euh, l'une des principales problématiques rencontrées c'est que la politique est, est devenue un métier, euh, et quand on a un emploi, on a, on a un patron, et le patron c'est le parti politique. Et ça, ça j'ai vu les, les ravages euh, parce que le, les élus, euh, en tout cas maires, voire députés euh, parlementaires, euh, passent un temps et une énergie pour exister au sein du parti pour, pour le, le prochain coup euh, et euh, bah sont beaucoup moins concentrés sur euh, le citoyen et, et, euh, et l'efficacité des, des actions. Donc, euh, c'est un, un vrai problème de, de, notre, de notre démocratie aujourd'hui. Et euh, si j'en parle avec beaucoup d'aisance, c'est que justement, il euh, euh, y, a, y a des solutions. Euh, on a une perte de, de confiance aujourd'hui, justement, pour, pour l'une des, des, des... Pour cette raison notamment, pas que celle-là, mais pour cette raison, euh, on fait plus confiance aux politiques pour régler les... Euh, les les problèmes et donc on est plutôt sur une, une démocratie de la défiance euh, qui nous amène moi bon, je parle à même des, des chiffres impressionnants euh, dans les sondages quant à la montée de l'extrémisme euh, et le challenge pour nous c'est de revenir sur, un, sur une relation de confiance euh, et, et la confiance passe euh, euh, uniquement, il me semble, par euh, le participatif et, et euh, euh, l'intégration de, voilà, des, des, des, des idées, des compétences, euh, de l'intelligence collective. Euh, c'est la troisième voie euh, et, et c'est pour ça que c'est aussi le sens de mon engagement. Euh, cette troisième voie, elle est assez urgente parce que sinon, on a, non, on a vraiment des citoyens qui deviennent des citoyens passifs. Non pas qu'ils n'aient pas envie de participer, mais puisqu'ils ne croient plus, puisqu'il n'y a plus la confiance. Ils sont passifs et euh, attendent euh, l'homme providentiel, voir, euh, voir que le système explose. Euh, le problème, c'est que je préférerais qu'il évolue démocratiquement plutôt qu'il explose. Euh, donc voilà, un, un état un petit, peu, un petit peu inquiétant de la démocratie. Or, euh, euh, tout ça, ça se joue d'abord localement. Euh, je crois que c est, c est, si localement on arrive à mettre en place une pédagogie et une démarche euh, euh, euh, citoyenne qui, qui intègre le citoyen dans la décision, euh, alors on pourra faire euh, évoluer les choses sans faire une, une, une révolution, euh, euh, en tout cas un, un, un chaos. Euh, donc voilà, euh, euh, je crois, une des petites révolutions locales pour intégrer, euh, pour mettre le citoyen... Euh, euh, au centre de décision donc faire évoluer les pouvoirs locaux en fait.